Jamie et moi, on est une utopie. Ah si, si, si, ils le disent en femme majuscule. 27 ans qu'on est ensemble. 27 ans qu'on s'adapte aux mouvements hâtines de l'un et l'autre. Et même que la bienveillance dans le couple est une bonne chose à condition d'accepter aussi une dose d'agressivité inévitable. Ah ben ça, pour l'accepter, ça, je l'accepte. Hein. Ah, ça, je l'accepte, sa bienveillance. Ah oui, non, mais ça, c'est bien les becs, hein. Ils se trouvent toujours le meilleur rôle. Hein. Et pour faire le pendant, eh ben, c'est à nous de nous adapter. Hein. jamais jamais' c'est qui la méchère Jamy, viens ici, c'est qui la méchère